Plus les semaines passent, plus on en sait davantage sur la future Samsung Galaxy Watch 4 et la Samsung Galaxy Active 4. Hier, c'était la MWC de Samsung, la conférence qui parle de leur écosystème, des interactions entre eux, leurs produits. Et dans cette conférence, il a été évoqué l'avenir de leurs montres avec leur nouveau système d'exploitation. Vous le savez, je vous l'avais déjà annoncé sur la chaîne, mais Google et Samsung ont travaillé main dans la main pour faire une fusion entre Tizen OS et Wear OS pour les futurs Watch 4 et Watch Active 4. Samsung a commencé à nous dévoiler ce que ça allait donner. Regardons. C'est au cours de ce MWC 2021 que Samsung nous a dévoilé le futur OS de leur montre connectée. Ça ne sera pas Tizen OS, ça ne sera pas Wear OS, ce sera One UI Watch. Né de la fusion de connaissances entre Google et Samsung, on va avoir vraiment un système d'exploitation qui a de l'avenir devant lui, qui a de gros potentiel. Ce système d'exploitation va nous proposer une meilleure intégration des applications Google, des applications du store et surtout des gains en performance. On aura une rapidité d'exécution de 30% meilleure que ce qui était fait auparavant. Une meilleure réactivité, une meilleure autonomie et aussi une meilleure expérience utilisateur. Ces futurs mondes vont vraiment concurrencer directement l'Apple Watch. One UI Watch va devenir vraiment un élément dans l'écosystème One UI, dans l'écosystème Samsung. Son utilisation sera semblable à ce qui est fait sur les téléphones Samsung avec le système d'exploitation One UI. Il y aura aussi des connexions automatiques entre le téléphone One UI et du coup la montre. Le but ce n'est pas de créer un produit à part, c'est vraiment de créer une meilleure intégration et de meilleures connexions entre la montre et le téléphone. Par exemple les applications qui seront téléchargées sur votre téléphone seront automatiquement téléchargées sur la montre par exemple si vous avez Spotify sur votre téléphone ça sera automatiquement téléchargé sur votre montre. Ces installations automatiques seront bien entendu sur les apps qui existeront aussi sur la montre mais on aura du coup beaucoup plus d'applications car conjointement à Google on va retrouver toutes les applications Google, YouTube Music, Google Maps Bref, on va avoir une intégration aussi du Google Play Store avec toutes les applications que l'on connaît déjà. Au-delà de ça, la Watch Cat et la Watch Active Cat prendront aussi les préférences, prendront aussi des paramètres qui sont configurés sur votre téléphone afin de rester dans le même état d'esprit. C'est-à-dire si un numéro est bloqué sur votre montre. Un numéro de téléphone est bloqué et ben bah il sera aussi sur le téléphone et inversement car oui les montres intégreront bien entendu le e SIM. vous pourrez avoir cette option 4G en, en souscrivant auprès de votre opérateur c'est vrai pour les appels bloqués c'est vrai pour les spams mais c'est vrai aussi pour les paramètres par exemple de la météo si vous configurez une adresse et des adresses pour savoir la météo dans certaines files sur votre téléphone ça sera automatiquement repris sur la montre c'est un véritable écosystème que nous propose samsung la montre sera la montre sera un prolongement de votre téléphone, voire plus si vous prenez l'option pour être un petit peu plus autonome. Ce qui est vraiment un élément important pour les utilisateurs d'anciennes montres Samsung, c'est que là, il va y avoir vraiment le Store Google. Je le dis et je le redis, c'est pour moi un des plus gros changements. Même si le système d'exploitation va être différent d'un Wear OS de qu'on trouve actuellement, de pouvoir intégrer toute la suite Google, Message, YouTube, musique, Google Maps, bref, tout cet écosystème de Play Store, ça va permettre à la montre d'avoir de plus en plus de fonctionnalités. Tout ce qui était manquant sur Tizen OS sera disponible maintenant sur One UI Watch. La personnalisation des cadrans a été aussi poussée on aura beaucoup de possibilités de télécharger les cadrans, de les personnaliser bon ça on le verra lorsque j'aurai la montre en main, c'est pas non plus une révolution de ce côté mais c'est toujours sympa c'est les grandes évolutions, c'est les grandes promesses que l'on sait aujourd'hui. Est-ce que l'on sait quand elle sortira Non mais on le sait que le 3 août elle sera présentée officiellement donc on peut s'attendre à une disponibilité début septembre fin août dans tous les cas vous le savez que sur la chaîne je l'aurai dès la sortie voire avant je vais la, la disséquer je vais la poncer je vais vous expliquer tout sur ce nouvel os comme je suis en train de faire sur harmony os c'était une petite vidéo pour vous tenir informé de l'avancée de cette nouvelle watch 4 et watch active 4 en attendant la sortie en attendant la présentation vivez à fond vivez high tech si vous avez des questions si vous avez des remarques les commentaires merci et à bientôt sur ma chaîne